Salut les guerriers, c'est Rocknar sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on est là pour faire des fusions. C'est moi qui prends les rênes de la chaîne. D'habitude, je suis dans le gaming, mais aujourd'hui, un petit challenge entre trois combattants incroyables. Je vais vous les présenter et je vais vous expliquer le challenge après. Viens là Viens là Donc, c'est plus ma chaîne, en fait. Viens là C'est toi, Gotaga ah, presque, presque. On a Jijo vous le connaissez très bien. Donc, le challenge, il va se faire en fonction du poids de corps de chacun. Tu pèses combien 78 à la dernière pesée. 78, c'est notre combattant le plus léger. Rassuré, les gars, vous savez. Pimous. Oh, oh, oh Viens, viens, viens, tu pèses combien Dis-moi, tu pèses combien vite On va dire 95. Ah, je préfère, ouais. Ok, on a notre combattant le plus lourd. Des bras incroyables, un max au développé couché à 190 kg. Et ici, on a quelqu'un qui arrête pas de s'échauffer, qui est inconnu au bataillon, qui est mon colocataire. Qui est tu je m'appelle William, je fais 80,6 kg. Il bien, et... bien, bien. Pour mes perfs, je suis à 150 décès posé 230. C'est bon, c'est bon, ça va aller. En gros, tout le monde tire le dé en même temps. Tout le monde avance en même temps. Celui qui finit en premier bénéficiera de plus de repos. Et celui qui finit en dernier, logiquement, moins de repos. Et ensuite, on relance, etc. Voilà, donc en gros, ils vont s'affronter sur un jeu de loi. Je vais vous montrer le plateau. Vous connaissez ce jeu où tu dois lancer un dé. Tu avances sur un plateau. Et bien sûr, ce plateau, que vous allez voir, il va s'afficher à l'écran. Il y a du squat, il y a du développé couché, il y a des dips, des tractions, etc. Qu Il y a un facteur chance Dans les commentaires vous pensez que qui va gagner Ça, ça, soyons ça Le perdant aura un gage qui n'est pas encore défini On va voir ça, vous avez le temps de réfléchir Là ils sont en train de s'échauffer Merci à Fortunez qui nous a laissé la possibilité de filmer Et c'est parti qui va commencer, ils vont tous lancer le dé. Celui qui fait le plus bas commence, c'est aussi simple que ça. À toi Pimous. Bien. Non, non, le il, le est... Le oh, casser, ou pas il est... Cassé. On le compte ou il est cassé ouais, casser, Pour ouais. moi il est cassé. Lance-le bien. Et c'est quoi Lance-le loin. Nous avons un 4, oui. 4. Oui. 4. Oh, ok. Bah, tu plus loin. À toi. Plus gros qui vous pouvez le lancer où vous voulez. Oh, il y aura peut-être un rematch Je relance ou pas après D'abord, oui, deux. C'est entre nous deux maintenant. Non, non, c'est vrai, t'as raison. Oh. oh là là, la 6 pour Pimous Lui est dopé même dans les jeux de hasard. Et c'est un 5 oh, pour Dijon Donc, ah, c'est Pimous, deux, Pimous qui va commencer. C'est bon c'est moi qui vais t'annoncer, je vais t'annoncer, tu Hop dois là. faire 8 reps à 60% de ton poids de corps, au développé couché alter. 57 kilos. 57 kg. on va traverser. 57 8 reps à 57 kilos, 8 reps à 57, kilos. Pas, à 57 kilos, développé couché terre par Pimous, C'est parti. De deux Recule de 2-4. 2-4, tu, tu, un... tu dois faire... Non. Yes ah, Allez, 160 au soulevé de terre. Sirep a deux fois son poids de corps. 78 euh, fois 2, les, les mecs. Ok, William aussi est tombé sur le soulevé de terre. Exactement la même chose, il va soulever de terre. Yeah, reps à 160. C'est réalisable Ouais, ouais, c'est réalisable. Allez, allez, on n'a pas le temps de s'échauffer, là. <rires> c'est de l'eau. <rires> <de> <rires> <à finir> <rires> Vous allez s'envoyer envoyer chacun votre tour pour ce... ah, avance si. Moi j'avance pas. Lui, 50, 50 tractions pour Pimous. Oh Les petites jambes de Pimous, il avance doucement. 3, j'étais là. 1, 2, 3, 5 wow. dips. 50 tractions pour Pimous, 50, 50 dips pour, pour Dijon. Et 50 dips deep pour William. Ça va être un round de poids de corps. C'est parti. Sur quoi Il vous a fait 4, il est tombé. Je suis où Je suis là. 5 en 10. Ça va être facile pour lui. 4. 4, oh. 4 c'est Non mais pique. 100 pompes. Avec. 100 pompes. Moi j'étais ici. J'étais ici. 4. 1, 2, 3, 4. 100 pompes. 100 pompes. 100 pompes. Et, Et ben bah, bah, Monsieur, je te suis suis. Pour les mêmes tirages, ça, ça se plagie par ici. Hein. C'est une bonne stratégie pour le poids de corps, c'est vrai. Super cochon. 5, 6. 1,2 fois 15 euros oui. Nous doit faire 15 reps à plus 20% de son poids de corps. 115 environ. 115 C'est de l'eau toi. 6, ok Jijo, oh. il arrive sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le la RM au soulever terre. 195. Bon oh, Gijo. Oh, à toi, oui. Ah bah oui. 1, non Rejouer. 2 Retour case départ. Putain, mais elle est quittée, elle est où Je fais quoi Je rejoue ou pas j'attends start William sur la case départ, on va devoir jouer pour recommencer. 5 1 2 3 4 4 4 4 3 de terre. 6 7 8 9 10 1, 12 13 14 et 15. Même que tout à l'heure en fait, la deuxième fois, tiré repasse à 165, je crois. Moi, je suis dans mon jeu, ça y est, je suis énervé, je suis là pour gagner. Pour l'instant, hey, petit, petit débrief, qui est le plus fatigué Moi. Ah ouais c'est moi qui suis bon. Jijo Qui est le plus fatigué ouais, tu penses fatigué, euh, Ça va, ça va, je crois. Ah, moi qui est, est ça le plus fatigué c'est moi. Sérieux Ouais ah, je suis K.O. Moi mais si je retombe sur des pecs c'est compliqué. Ok on dirait que c'est le qui est le plus fatigué, mais on va avoir euh, le dé. Tu moques bien Ah, c'est toi. Ta main droite. Ah, si, c'est le plus facile. <rire> <Six>. Recule, recule. <rire> oh là là, un max. Vous sous, voulez des autre. Un max au terre pour oh, Pimous. 2,5 200... kg, 230, 200. 230, ça va être environ un. Hein. Vas-y, suivant. Ok. 6, développé militaire. 20 okay. reps à 30%. Au okay. développé militaire. Alter, debout. 25 kg, on arrondit au-dessus. 25 kg. 20, 20. reps. Pas de, pas de, pas de, deux, pas de, pas de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es à la dernière case. 100 reps à 8 kg pour DJ au curl. Une rep à 230 au soulevé de terre pour Pimous Et 20 reps au développé militaire à 25 kg pour William, c'est parti. Encore 6. Là, si je fais les 20 d'un coup, je suis cube pour après. Donc là, on passe en mode tactique. Un avis Ah ça fait vraiment mal. C'est quoi ta RM normalement au terre Récemment j'ai passé 2.30 parce que j'ai arrêté le terre. Et là c'est combien Je sais pas parce que j'ai arrêté le terre complètement depuis 6-7 mois. Non mais celle-là c'était combien 2.30. Ah Donc là t'as fait tomber en fait. Oh Intéressant 5. 1,3 x 8. Au rowing. Tu l'as déjà fait tout à l'heure. Putain Pimous s'y prend tout dans le dos. C'est maintenant qu'on termine le jeu. S'il fait 1 il a gagné. Yes ah Bon les gars, je me laisse finir tranquillement. Quelle chance, non c'est incroyable, que des gros lancers de dés. Je crois qu'il a, il a dû s'entraîner au lancer de dés Il a compris comment il fallait faire. 3, 1, 2, 3. 15 reps à 120%. 90, on... 15, 95, 95 kg rowing. 96, 96 fois 15. Maintenant que JJ a terminé, on va aller leur laisser 3 tours pour essayer de terminer. Et celui qui est le plus en arrière sur le plateau de jeu aura perdu. Oh, ça, oh, là là. oh, 40 squats à ton poids de corps. Attends, non, non, non, à, ouais. ça, à 95 kilos. Moi, oh, je suis là. Là, pour l'instant, t'es bien, là Bien. Yeah. Ouais. 50 tractions, ok Là, tu seras moins bien. 50 tractions, moi, je le connais bien, les tractions. Il va les manger, vous allez voir ça. avant-dernier lancé je retourne là bas je suis aussi au mapa rowing de retour pour Pimous okay, je suis ici 4 3 4 monsieur PR monsieur on a le PR Non, non. C'est du hasard si tu perds c'est Il y a, pas a zéro ça. hasard. C'est le dé qui. Il n'y a aucun hasard. Je ne pas sur le fait que j'ai pas fini mes mouvements. Ah, je vais aller à l'hôpital mais je vais finir mes y a mouvements. Je suis vraiment mal là. Mal mal. Vrai, le père il m'a vraiment fait mal. Force est fiat. Koyam, 200 kilos, Ah la magnésie Sans ceinture. Oh non sans ceinture. Ah oui Avec une blessure ou pas Peut-être avec ce, un petit supplément sur ouais. la, la mémoire Ouais peut-être, c'est possible. Oh, Tu vas t'en avoir plus l'autre. Dernier lancé de dés. Pimous peut faire deux pour terminer instantanément. William n'a pas la possibilité de finir le jeu de loi. Qu'est-ce que vous espérez avoir là ouais. Qu'est-ce que vous espérez avoir comme exercice N'importe lequel sauf euh, celui-là. Euh, celui tu peux pas, pas arriver aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, merci Dieu. Bon, le pire ce serait où les squats. Le, squat, le pire c'est 6 pour Pimous. 5. Tu sur les billards 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors, tu vas peut-être gagner du coup. Moi, le pire ça serait ça parce que là ça équivaut à 130 développés couchés. Et après tout ce qui s'est passé, ça risque d'être vraiment pas facile. Allez pour le challenge, un petit rade avec moi. Ouais, let's go oh, On est sur une égalité. Nos deux combattants sont tombés sur la même case ils vont tous les deux faire 100 pompes. Et le gagnant se jouera sur un lancer de dés. C'est parti Et, et nous, on finit sur une égalité comme ça, non En mode bon esprit non, on Ah, mais, mais je tu peux refaire le compte, je suis loin de moi. Ah, c'est fini. fini. Par rapport à la vitesse. Le gagnant de cet événement est DJ. Ouais, ouais, il a encore ouais, triché ouais, ouais, ouais. Le, le tricheur ouais. La chance Bien joué, vous avez bien tout tout mais du coup, t'as pas fait de séance Non. Mais je vais vous avouer, j'avais deux d Ah. Ah! C'est pas gars. C'est pas vrai, les gars. Voilà, du coup, William prendra une grosse droite ce soir. Bravo! On ne devait pas lui passer dessus un parrain pendant la nuit? Ah! Bon, déjà, on est tous d'accord pour dire que, les gars, c'était une première version. On l'a testée aujourd'hui. Il y a eu des embrouilles. Je ne sais pas si on va vous le laisser au montage. Ça ne vient pas de vous lancer des que tu pas fini. Si, si, si, on speedrun le truc. t'es fou quoi? Ça va durer 10 ans. Il a raison. Full triche. Non! Ça devient full triche pour moi. Non, ça, ça devient full triche. Mais la prochaine version, elle sera beaucoup mieux. Donc, si vous voulez voir ça, Activez la cloche surtout, il y a plein de jeux fun sur Fitness Fusion. Ouais. Et euh, donner un CDI à aussi pour ouais. la présentation, les gars. Franchement, il y a assuré. Le caméraman mmh. aussi, Tony, merci beaucoup. Et euh, les... Fort Fitness, évidemment. Et Fort Fitness. Ouais, grosse dédicace à Paul. Une superbe salle à maths, les gars. Dans dédicace les sous... à Paul et sa grosse bite. Dans un souterrain. Hein hein hein hein Qu'est-ce qui vous a flingué, vous, quand vous l'avez fait T'as mis un coup que ça aurait pu t'empêcher de continuer. Moi, bon, franchement, c'était Il C'est que de la merde pour ça que je Moi, quand, ont... quand j'ai terminé, je m'amuse à faire des tractions, des pompes pour avoir une vraie séance. Donc, c'est pas moi mais, qui faut demander. Mais, William, toi mmh. Moi, ce qui m'a peut-être mis dans la sauce, c'est... J'aurais bien aimé un peu plus de répartition, je suis pas tombé sur des exercices jambes. Plus du rowing et des tractions, j'avoue que ça m'a mis une petite, une petite claque mentale. Tranquille, je suis tombé sur plus fort que moi. Non, ça c'est un de chance, au final on est, est partagé. Et on attend une revanche, bien sûr. On va trouver le moyen de réduire la chance de ce jeu. Donc on a décidé, il va faire tout le tour du terrain rouge en roulade arrière. Ça veut dire qu'il se laisse tomber en arrière, il fait une roulade, roulade, arrière. roulade. C'est ça oh, c'est ça. Il fait, tout. il fait tout le tour arrière. comme ça, en roulade arrière. Ah ouais! Voilà. Oui. Avant ah bon, déjà c'est ce je pense. Ouais, roule à d'avant, on va pas bien. Je crois qu'il y a ce massif. Donc c'était Fitness Fusion de l'AFR. Vous étiez en présence de? Jijo. William. Il y a un problème là. Vincent. Et c'est qui derrière l'appareil photo? Tony. Tony. Et puis Mousse? Force. Force. Et Fion? Et Fion. Voilà. voilà.